j'essaie d'être quelqu'un d'autre je disparais pour les autres faut prier pour la femme Maxwell, ouais, faut prier pour les autres des idées couleur à nice et des démons sur les côtes après moi tout disparaît et je reste votré dans la dope je crois que je suis proche du sommet j'ai bien trop abusé je suis parti dans les premiers jours 2022, faut des parures. 2022, faut des dorures. 2022, gros terminator. 2022, je veux tes chaussures. 2022, faut des parures. 2022, faut des dorures. Déterminé comme poulet d'or. 2022, je veux tes chaussures. 2022, faut être endurant. 2022, très peu de concurrents. T'as le combustible, j'ai le comburant. Faut allumer tous ces figurants. Hey, voilà les 22, pas de sentiments. Ils croient, je les vois pas tous ces gens qui mentent. Mais je vois aussi tous ces gens qui mentent. Pas la pente. Faut que je m'en inspire de mon vivant pour les poumons, pas de sentiments. J'suis usé pour parler poliment que des grosses liasses, pas de sentiments. Faut que je m'en inspire de mon vivant pour les poumons, pas de sentiments. suis usé pour parler poliment que des grosses liasses, pas de sentiments. 2022 faut des parures, 2022 faut des dorures. 2022 gros Terminator 2022 je veux tes chaussures. 2022 faut des parures, 2022 faut des dorures. déterminé comme poulet d'or. Chaussures. Les plus intelligents, c'est jamais les plus courageux. Pour un avenir meilleur, pas le choix, faut bien qu'on court un peu. Hey, hey, vas-y, cours pour moi. Carton relais, ça m'intéresse pas. Vol de mort dans le caractère, je pète mes travaux tard le soir. Hey. Des 3 heures du match, fais des trucs bossants. Je des recettes, j'apprends mes leçons. Hey. Quand je fonce tout droit, gros, ça sent pas bon, toujours dans le sud-ouest. Ça sent le jambon. Hey. Des 3 heures du match, fais des trucs bossants. Hey. Je des recettes, j'apprends mes leçons. Hey. Quand je fonce tout droit, gros, ça sent pas bon, toujours dans le sud-ouest.